Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de faire un témoignage euh, d'une constellation qui m'a particulièrement touchée. Cet après-midi, j'ai accompagné un jeune garçon de 21 ans, c'était sa première constellation, et il a fait une constellation pour euh, avoir de la clarté sur quel était le but dans sa vie. Au tout début de la constellation, il ne sentait pas grand-chose dans son corps. Il n'était pas vraiment en connexion avec ses ressentis, avec ses sensations. Et je me suis dit, comment l'amener dans cet univers Comment l'amener à, à oser plonger dans les émotions Et puis aussi, aller oser plonger dans qu'est-ce que ce corps... Ah, raconter. C'est quand même un grand mystère quand, quand on est peu connecté à l'intérieur de soi. Pourtant, il y a mille et une informations qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure. Ce garçon, il avait vraiment de la curiosité. Il avait vraiment envie d'aller découvrir quelque chose qu'il connaissait pas. Il était open total. Et puis... Sur ce chemin vers le but de sa vie, il a reconnecté avec son papa. Il a reconnecté avec sa maman. Et il a pu sortir de lui un amour. Et si vous me suivez, il y a vraiment une thématique qui se dessine là. Depuis euh, un mois, c'est oser être petit. Oser être petite. Cet, ce jeune garçon, 21 ans, il est puissant. Il est costaud. Il est fort. Il a pris des coups. Et aujourd'hui, il a osé être un homme sensible. Il a osé être un homme qui aime. Il a osé dire à ses parents dans le cadre de cette constelle, qu'il les aimait et qu'il était ok d'être le petit. Lui qui a tellement porté, tellement euh, soutenu ses parents, osait la vulnérabilité d'être un enfant. Parce qu'en effet, il avait brûlé les étapes. Ou bien la vie l'avait amené à brûler les étapes. Et puis il s'est retourné vers sa, son but de vie, le but de sa vie. Et euh, il y avait, comment j'expliquerai je, ça Une densité d'expérience. Euh qui lui permettait de voir à quel point il avait mille et une contributions à donner. Ce gars a commencé cette constellation en étant fort, il l'a terminée en étant puissant, humble et... Hmm. avec une grosse densité, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, j'ai vu en lui un énorme grimoire avec euh, mille et une pages à découvrir et qu'en fait, le but de sa vie, c'était d'oser aller regarder chacune des pages de ce grimoire et de voir à quel point il avait des contributions multiples à offrir. Alors, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, mais moi, je suis très touchée par... Euh, le fait que ce garçon ose venir faire une constellation de projets. Un truc un peu... Euh, pff, voilà, ce n'est pas euh, un bilan de compétences euh, habituel. Qu'il ose aller dans son corps, qu'il ose aller contacter sa peine, qu'il ose aller contacter sa puissance intérieure. Et euh, qu'il sorte de là avec une grandeur, Multiple, Ça peut être, il peut être grand et petit, il peut être puissant et vulnérable, euh, il peut être triste et plein d'amour. Merci à toi si tu regardes cette vidéo, merci pour ce moment euh, plein d'humanité. A bientôt.